Et les personnes âgées et les enfants, mais c est, c est, ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, euh, c est, c est, ils s'accordent et on dirait qu'ils sont presque des copains, je dire. Ah mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. Mardi et jeudi, c'est nos habitudes, on vient à la cabine, voilà. Et aussi ce que j'avais peur, c'est que bon, les enfants, ça fait du bruit et on les dit, mais...